Bonjour, bonsoir la famille. Avec plaisir, nous rentrons la caillou pour pouvoir porter une nouvelle émission. Il y une grosse déclaration qui fait. Nous sommes capables de considérer ça comme un véritable malépendier sous tête tête de ce matelas. Écoutez bien, ce sont les talibans du Canaan qui ont fait cette déclaration par l'entremise de Toute TV. Écoutez ça. Bonjour, Haïti. Bonjour, le monde. Je viens de parler de Jeff. Je parle de la soifette sous matelas. Je parle de la soifette la sous Je la sous moun Je la sous la soifette Je parle de la soifette a Je de la soifette sous Je parle de la soifette Je la on Je on ne aucun trace machine, quitte ne On bah, se la ou. On la la pour fonctionner, pour, pour non fonctionner. On. Il y, mette, moun, kapina, ou sat, y pat, a passage En même temps, l'État fait des autres Il y sous matelas y là un là nous là y ceux qui si te nous oxyder en pendant la fin Vous là je pas ça Vous même toujours capable la graffe mak les pas depuis qui mat là tout ça tout mat la boule. on et tout monde comme ça et tout monde qu'est-ce qu'à parler là déjà et tout service li ça là dans moment là Général Jeffrey là là toujours continuer. Mais il faut que les gens ça. que de la police se posent. Ils se en Ça Parce que les gens Et les gens moment là. Et nous-mêmes, nous Hum. Nous, même nous ne oui. Nous ne de Mais si nous ne faisons pas de faire, nous ne de faire. Mais si nous même. faisons pas de Nous a de Nous de nous Nous ne pas Nous ne pas Nous il gens qui ont passé pour pas passer le problème, ont passé passer de de le on nous le le si passez-vous dans le canal, chaque jour, je vais vous Si pris un peu de temps, vous avez malheureux un peu de temps. dans avez pris un peu un trêve pas nous un peu de ça de temps. Vous avez pris un on un déjà qui la, tout ça en premier on hum. bon, que c'était évident pour ne pas de faire du blablabla bla, bla juste avant de nous quitter tout TVis Palais alors avant moi en entraînant dans analyse question ci là bah non plus information et tout vis là comprendre-ni bien sous pas compte que m'ob ou pas consacrer les tout vis là alors ou peut-être déshabitué ou bien pas contre est coutume, ça parce que ça qu'arrive arrive ou petit jeune et puis ou pas contre coutume, teke Mais si ne pas de ou pas un de bagay. Je qu'on faire ça bien, et jusqu'à présent, je vais toujours tekemab mabla. Tout petit vis là, c'est comme si je capable de dire son formule, son question de jouet raide. Par exemple, si dané bien ma bois teke ya. Paye. Passe là, paye ma wa, li n'on paille nèg la passé bon paille souke baila même l'elle paté que ma bois li ganyon est-ce qu'elle comprendre les wap teke tande oui sama doula nèg la qui nè doit parer les nique tracer ma bou nèg la paye dit il pas gain droit tracer ma sans le permission ou même tout si wap teke ou prends Mabou à fond, il avance là plus. Ou perdis. Sous Si ou pas. Ou lever Mabou. Ou pas dit permission ou pas. Ou perdis. Pa C'est ça, oui, que les tout-ti-vis là. Est-ce que nous comprenons ça, Mabdi? Donc, tout-ti-vis là sont joueurs qui tellement rêves de pouvoir jouer tout-ti-vis. D'ailleurs, tout-ti-vis là, il jouer pas gagné parler. Donc, nous va comprendre. C'est pour me dire que... Léon a gagné tête, les a gagné tout-ti-vis. Apparemment, le capable yon danger. Bon, c'est pas ça qui intéresse non mais ces déclarations. Je pense que ça c'est une déclaration qui sont presque incendiaire. Tenez bien. Qui ça dossier ou bien accusation y est au juste. Accusation c'est neg qui fait partie base Taliban. Donc tout civis c'est dans canard 2. Neg fait comprendre que Tenez bien. Les gens sous ce avec la police au point que genye nan moun sa yo ki kon gen zam nan me yo qui ki kon dans les gens qui et gagné dans les et puis ont gagné dans pour gens qui les gens qui qui ta innocent et puis le plus job bouyo, pou ap veye bandi bon Nega dit moun sous mat là attention pour ça t'est arrivé à arriver encore. Est-ce que le va pas arriver Oui, il est arriver. Est-ce que neg canaran pas ginzam Noté qu'a dit non. Mais depuis les non té finou neg metté du feu dans chat. Et puis djef té yon démonstration avec yon cinquantaine de talibans avec manches longues nan méyo. Là tout le monde te dit écoutez. Canaran, ben, gon peut là tout. Hmm. Kounya a là Je veux la police comprenne les bagay. Il faut qu'on nous comprenne un peu pour ne pas dire que je suis un bandit. Tendez bien ça, je vais vous le Bandit, c'est bandit. Un peu de fois, bandit, ennemi de la population par rapport à la façon dont a agi. Quelquefois tout bandit yon kon utilise moun ki bokote comme bouclier. Quelquefois tout bandit qu'on parait comme papa bon pour moun ki nan Mais nan formule lan, nan bon formule lan, nan réalité an que que, eh ben, bandit c'est bandit. Est-ce qu'on comprend? Bandit son mauvais y a nyamè sa pou nous comprendre. Bandit avec la police, qui est-ce qui supposait protéger la population Nous à nous répondre à ça. E question. Mais je dis seulement que si vous avez dans institution policière, lan, la devise, ou bien le mot de passe, c'est protéger et servir. Donc, si vous un groupe de bandits qui ont côté, qui terroriser terrorisé la population, la police se doit d'intervenir. Kounya là, goun l'autre bagay pour comprendre. Si groupe dit ça, li son puissance, la police poko ka résoudre problème non. Li pas trop évident pour que la police li intervenir. Non comprenne pour qui ça Pour moun pas mourir. Parce que bon di on bagaille. Ça que fait di la police là la protéger et servir. C'est une... capable de dire que m'a vais la police. Une devise la je vais la police, tout. Si l'institution de la police, une une police été dit, est crasée, non protégée. La police, chaque côté, a fait police. elle a fait c est crasée. Oui, elle est crasée. même à la Vous ne comprenez pas C'est parce que, gagner, il y a un élément à protéger. Et cet élément à protéger, il s'agit bien de la population. Parce que... La police te kaparete la avec tout chal, tout côté là et puis il dit bon la krasé brisé. Ou pas comprenne? Mais il n'est pas capable de faire ça. On imagine ça qui est arrivé barbecue dans Grand Ravine. Est-ce que nous comprenons? Et ça, oui, qui fait barbecue, Vin Badi, je ne à la. opération, ne coincé, donc obligé gen ba vie aux ça qui conduit non en dommage collatéral, et puis la police prend sanction. Parce que protéger et servir là, c'est deux visions. Au point que si la police fait un erreur, si un policier fait un erreur, il n'y a pas de couverture. Nous ne comprenons pas, non, policiers ne n'y pas de couverture. Donc le fait qu'on évite ce genre de choses, ça le dit, il est triste. Quand dit non, que si c'est la police qui a le droit pour protéger, eh bien, il n'y pas toujours évident pour si, par exemple, on ex te ex dit que y ba un petit trêve. Et puis me pensais que pour la police lui-même toujours continuer à frapper. Que ça serait ça m'abdoule parce que si les nèg t'a frappé la police t'a frappé avec au tout. La police pas de bad de bad. Mais où est ce que tu qu'on a passé Nèg a bouler chat, nèg a fait des autres, nèg a volé camion, nèg a fait tout au seul de bagay. Si un bon matin nèg dit "Ah, on prend une petite pause." Pendant au petite pause là fok la police mette nan tête li comme si est-ce que c'est faible nèg yo faible, est-ce que la tout pote boue sou yo est-ce que pote boue ça qui est pas que gagné sou moun qui a fréquenté zon non parce que pas oublier ne jodi à la gain de côté on est ka passer ou ka passer par canaran dans bloc si là ou bien ou ka passer par quoi des bouquets par exemple moun kap sot nan yo, si nèg sa o, di ou pa quitter moun passe encore on va comprendre non par exemple le, la police a permettre marchandise passer même te toujours dit ça, L'étape est bon pour que, comme si c'est avec bandi, le dit, pour passer avec machin disou en attendant que problème n'a qu'à résoudre. Parce que laissez la police ka passer avec un camion. N'importe qui lobby qui pété. Mais laissez bandi, yon, yon bayon un moyen. Hein? Et puis bandi yo, pas même mettre tête l'idée. Même les n'y passent les conditions, le disent, oh, pas, même gardé machine ça même. Mais la police pas tiré sous lui. On va comprendre C'est la police qui côté positif là. Donc le côté positif ne peut pas adopter une attitude négative pour faire semblant qu'il agit positivement. comprenez bien, oui Bon, je vais me quitter le dossier ça, mais mes amis, précaution, pas capon. Nous avons des nouvelles là. Eh bien, il faut que nous fassions très attention. Je vais passer dans l'autre dossier démonstration là elle vient à 6 manches long. <cise> on va le demain vraiment peut-être ça va le faire avec le 13. Je m'en déme ça m'a pas fait pas mieux. 6 manches long. Et que je dis à on L'autre nèg qui toujours dit ça tout d'à moi. Gayen deux mon oui là Canada mais mettez sous liste encore. Gayen Charles Saint-Rémy ensemble avec Arnel Belizer sanctionné par le Canada. Ancien député Arnel Bélizer à comme d'affaires, Charles Saint-Rémy alias Kiko, bon frère, et associé Michel Martelly, vin renforcer liste personnalité haïtienne sanctionnée par Canada pour lien avec gang armée qui a opéré dans le pays d'Haïti. C'est ça, ministre affaires étrangères Canada, Mélanie Jolie, fait qu'on est vendredi 13 janvier 2023. Le Canada dit qu'il y a une bonne raison pour croire que Mounsayo participe à alimenter sa, non Canada, si la criminalité dans le pays d'Haïti. Mounsayo qui souligne ça, non seulement il interdit pour entrer dans le pays Canada, mais il pas capable d'effectuer des transactions financières dans le pays. Du coup, éventuellement, biens bien dans le pays Canada, capable de frapper par gel. Ça veut dire yo capable de saisir bien Mounsayo. Dans le pays Canada. Ben, est-ce que nous sommes capables de dire que ce c'est un coup dur pour M. Saint-Rémy? Est-ce que nous sommes capables de dire que ce c'est un coup dur pour Arnel Belizère? Je ne suis pas capable de dire ça. Je suis seulement capable de dire ce que c'est un coup dur que les gens ont frappé ou ont gagné dans le pays du Canada. Vous avez un grand coup pour vous comprendre. Même pense que yon sanction li fe poise lè que ke... ou di moun sa lpaka pati. Y pape kal nan ou Et tout bien le gen yon, ou seizi yo. Et pendant seizi yo a comme si m'gète t'entende ou vanni. Mais sou seizi bien moun sa ou vanni. Faut da fong jan ou y de Haïti. Voye comme la ba Haïti. Ou pa kompren. Et puis euh... mende ak l'autre pays pou pa kite moun sa vin la kayou. Mais celle-là, je pense que, on sanction, ça ne peut pas déranger Anel. Parce que si Anel fait un bon titre dans la prison, il est à ce libéré. Il a dit qu'il capable de vivre à Haïti. Si on vivre dans la prison, monsieur, pas de faire un peu vivre à maison, non, Vous ne comprenez non, Mais faut a que, il eh, s'apprend à forcer. Mais je pense que sanction, ça, il a seulement dégradé la seulement, Bon, on va le saisir à l'élection, on va le faire là même nèg sa yo qui frappé par sanction en pile yo pral nan élection y a des à sénateur Nadim te di non sa tande peuple ici. et puis kounya la tout moun pral meté douè sou bouch yo elle di oh ap annexé retourné sou moun encore hmm. et ça papa pendant moun sa yo ap bay sanction par le fait que conseil de nèg qui nan colé derrière gang mais yo pa gen volonté tout non pou yo aider nous pa toujours di ça pa gen volonté si tu as une volonté, non moment, tu as fait ça pour que tu te faire Parce que les États-Unis sont capables de venir ici, si, de mettre pied là à la terre, de faire un série de bagay en gros poignets. Et puis ils viennent de l'aller, à faire garder les gens qui ne en pile. Mais ils ne viennent pas là tout ou en gros poignets pour dire ma prise ou de problème. C'est hum, charge. Ça veut dire, Jean Bagala sais e là, là, là, je dis ça, ils bon pour eux. Parce que c'est eux même qui peuvent régner. Mais ils sont les caprivés. La poupée païsien, quand même. Les gens pour la poupée quand même. Je était quoi ça était avec patience, prier, Souka fait l'autre bagage à la fel. Et puis, euh, Haïti, ça, tant que Jean Carmel, toujours est toujours dit ça. C'est une femme que j'adore, franchement. Parce qu'elle toujours mis belle belles paroles dans la pensée. Et puis, il dit que Haïti, ça peut changer, on joue quand même. Je me quoi ça me en tout cas, on a vu avec patience parce que si on pièce, on paie 100 gouttes pour faire longtemps, qu'on a lancé 600$, dollars, si on ne pas mourir, c'est que nous sommes bon, soldats. On est levé dans une période, on a acheté des gouttes de diri, des gouttes de cas. Je ne dis pa bon <laughs> pas combien il y Par contre, on ne peut pas mourir. On ne peut pas mourir. On pas c'était en 2008. Bah ben oui, entre 2007 décembre 2007. M'achete yon moto. T'as bien, oui, ça m'a dit non. Aojin. Pour 7200 dollars. Je ne j'ai dit à l'âme, t'as remis pour nous al marchander yon moto Aojin. Donc, euh, de 7000, il capable de passer à 35000. Ça veut dire, il Cinq fois doublé. Est-ce que nous comprenons? M'a pas de problème en 2007. Donc, divers années après. Mais, si vous dans pays blanc, vous êtes capable de payer le même prix. Est-ce que nous comprenons? Dollar sous président, Bonne m'a choué, combien y'a qu'oblite? Je ne pas tout. Mais combien y'a et Eh bien, les vous fè 100 dollars américains ou à l'étranger, vini. Ou bien 3000 balles épique nan mou. mais ça va avec li tout. Après 3 jours, li kaba. Plutôt dollar, ou te gon green dollar nan mou. Ou te 75 goud ou bien 50 goud bou li. Mais à 50 goud lan, ou te capable d'acheter un goud de pour 20 goud. C'est ça bon. Ou te capable acheter un sac pour 500 goud ou bien 250 goud. Laissez à l'étape, puis bon, comprenez bien. En tout cas, merci la famille. Comme toujours, un maximum de commentaires, un maximum de partage. fois, mes amis, pour achouper, vous capable abonner à Chanel Silla et puis, n'oubliez pas, pas nos petit pouce bleu pour nous dire que vous appréciez le travail. Puis après, qu'est-ce qu'on dit? À la prochaine!